Gloire et louange, Alléluia, Gloire et louange, Alléluia, alléluia. Gloire et louange, Alléluia. Allez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 Et ma coupe déborde Oui le bonheur et, et la grâce M'accompagneront tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Amen, Amen. Tu as promis D'être avec nous Je m'accroche à toi Je m'accroche à toi Jésus, tu as besoin. non mais Nous nous accrochons vraiment à ta parole Comme Christophe l'a dit Dis simplement un mot Tu as dit personne et nous approchons accrochons à cela Et nous savons carrément que tu veilles Aussi sur ta parole à toi et Merci encore pour cette soirée Que tu mis, que nous puissions être là Or oh, nous t'avons chanté, nous t'avons glorifié Nous nous résistons encore davantage Perdu la grâce d'être là Parmi les vivants, parmi ceux là Qui peuvent te louer comme les C'est pas la saison de mort qui peut te louer Seigneur ce sont les vivants, les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui te aussi aujourd'hui. Sois donc béni, Père Saint-Dieu, pour ta bonté, pour cette grâce de pouvoir être là dans ta maison à toi, Père. Il y a ton peuple aussi qui est connecté en différents endroits. Nous prions pour qu'il soit aussi béni, Père Saint-Dieu, et qu'il puisse aussi avoir aussi par la bénédiction que toi tu déverses en cet endroit. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci, Père, pour ce que tu feras encore davantage pour nous pour ce soir. Nous demandons cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons de cette grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir être là encore aujourd'hui. Et comme c'est un jour aussi où nous voulons louer notre Dieu et prier, c'est quand même des moments particuliers que le Seigneur nous donne. Et comme nous le disons, nous voulons saisir chaque occasion que le Seigneur nous donne pour que nous lui rendions un culte, qu'il soit donc agréable. Que le Seigneur dispose donc de nos cœurs et de nos âmes. et en fin de nous puissions être aussi purifiés et sanctifiés. Il fait de merveille, Amen. il fait des grandes choses dans la vie de chacun de Nous voyons que même jusqu'aujourd'hui encore, il attire encore des hommes et des femmes, Amen. démontrant qu'effectivement, qu'il a encore un peuple sur cette terre. Amen. Nous pouvons voir que même des gens qui sont trop loin, qui arrivent à pouvoir être en contact avec nous ici, mm. le Seigneur le fait sortir effectivement de l'emprisonnement dans lequel il s'est trouvé. Et ils peuvent rendre témoignage qu'effectivement que j'étais vraiment très loin. Je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais y avoir le même sentiment pour Dieu. Mais voici que Dieu, en un instant, il a fait cela. Nous le remercions vraiment pour cet amour qu'il témoigne à l'endroit, à notre endroit aussi, aux hommes aussi, de ceux-là qui les cherchent de tout. Il y a beaucoup de gens de par le monde, effectivement, qui ont cette soif de connaître véritablement Dieu, le véritable Dieu. Parce que, dans différents lieux, différents endroits où ils vont, ils ne rencontrent que simplement des cérémonies en fait, des rituels, et des, des, des choses que les hommes font effectivement, mais qui n'ont rien à voir à pouvoir apporter un changement dans la vie d'une personne. Et quand ils arrivent à avoir l'occasion, et la grâce que le Seigneur, notre Dieu, leur prouve qu'il est vivant, parce que c'est vrai, les gens sont toujours attirés par ce qui est tellement brillant, donc les choses qu'on leur présente comme étant des miracles, effectivement, ils sont attirés à cela. Mais ils se rendent compte qu'effectivement, qu il n'y a pas quelque chose qui transforme leur vie, leur être intérieur, effectivement, pour qu'ils se sentent, effectivement, aussi concernés par les choses que le Seigneur, notre Dieu, euh, dit, effectivement, par la parole, par ce que les saints écritures. parce que ce que nous désirons, c'est qu'une personne désire, effectivement, ce que il se retrouve aussi dans ce que la Bible déclare, dans ce que Dieu déclare, non pas que ce soit en opposition avec lui, mais que ça puisse être quelque chose qui répond et qui correspond aussi à ce que lui il a à l'intérieur de ce qu'il a appris effectivement de Dieu. Comme vous pouvez aussi réaliser qu effectivement que le Seigneur notre Dieu connaît ce qu'il, il connaît vraiment ce qui lui appartient, et lorsque nous sommes à lui, quand nous pouvons entendre effectivement aussi sa parole, nous désirons vraiment nous conformer à sa pleine volonté. Malgré les lieux dans lesquels on peut se trouver, il y a une profondeur qui appelle, il y a aussi une soif dans notre intérieur qui veut vraiment être comme la parole de Dieu les Alors, on ne s'explique pas cela parce qu'on commence à pouvoir prendre plaisir à ce que nous soyons vraiment identifiés à la parole de Dieu, que nous puissions être aussi de ceux-là qui quand ils lisent aussi les scènes écritures, ce que les autres ont eu à pouvoir expérimenter et aussi apporter aussi, nous puissions aussi nous sentir effectivement que cette chose aussi, c'est aussi pour nous en fait parce que dans la plupart du temps nous réalisons nous, nous qu'effectivement que c'est seulement à eux que cela s'est passé. Mais nous nous souvenons ici, nous avons eu à pouvoir lire aussi dans les scènes écritures un rapport effectivement où le Seigneur nous disait aujourd'hui si vous entendez ça nous réalisons aussi que nous, aussi, nous avons aussi notre aujourd'hui. Parce qu'eux aussi, ils ont eu aussi leur aujourd'hui. Et dans leur aujourd'hui, effectivement, ils ont vécu ce que le Seigneur leur avait réellement aussi donné. Nous prions toujours pour que le Seigneur nous accorde toujours ce soutien et ses, ses goûts pour que nous ne puissions pas être de ceux-là qui s'habituent. Oh oui, l'habitude s'installe effectivement, nous écoutons et puis bon, on sort, on reste toujours effectivement dans ce que nous avons gardé longtemps. Mais ce que Dieu nous dit dans le présent, ça ne reste pas dans notre intérieur. C'est cela le grand danger, effectivement, comme nous l'avons eu pour l'entendre aussi, que nous devenons des religieux, effectivement, sans se rendre compte. Parce qu'on a pris les habitudes, effectivement, c'est comme ça. Et puis, même quand Dieu parle à nous, savions, vous prenez seulement ce qui vous semble bien à votre endroit, mais tout ce que Dieu dit, les autres, effectivement, ben, on les met de côté, effectivement. Voilà pourquoi, effectivement, que parfois nous nous ne changeons pas effectivement, nous n'expérimentons pas beaucoup de choses. Alors, l'accent ne doit pas être mis sur les miracles que l'on peut voir, pour, par exemple, et ça, c'est vrai, les paralytiques qui peuvent marcher, les aveugles qui, qui doivent voir effectivement, ils voient, ils voient quand on prie pour ça. Mais les véritables miracles, en fait, c'est ton changement. C'est ça que beaucoup de gens, oui, ah, quand on voit le miracle Dieu fait, mais en fait, ce que Dieu fait, c'est pas vraiment les miracles que vous voyez là. Parce que ce que Dieu cherche, c'est en fait la profondeur de ton âme. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Parce que ces gens-là, ils peuvent marcher, ils peuvent voir effectivement, mais ils vont mourir. Ah oui, mais quand Amen. ils vont mourir, ils ne verront pas la face de Dieu. C'est ça. Nous souvenez-vous toujours de la parole que vous entendez, effectivement. Mais nous n'avons pas chassé des démons nous avons fait tout ça, mais aux pas... yeux oh, Dieu, Dieu ne les connaissait pas. Amen. Mais celui que Dieu connaît, c'est celui dans lequel Dieu habite. Amen. Et si Dieu est en toi, c'est chaque jour que tu viens dire, Seigneur, je sens un changement dans mon âme. Je, je, je ne suis plus ce que j'étais, Seigneur. Je n'ai plus le même goût qu'auparavant. C'est vrai. Mais je sens que je change et puis mes aspirations, ben, ce sont ça s'accorde effectivement avec, avec ta parole Et alors que je prends plaisir à, à ce que alors c'est comme cela que nous verrons que les miracles vont suivre la parole mon frère. oui c'est que comme nous voyons comment tout cela on... alors hébreu au chapitre 10 nous lisons à partir du verset je pense que c'est cela nous avons déjà fait là, on peut lire verset 37 vous dis, verset 37 nous lisons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 Et tu as dit aussi dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu Dieu. Nous savons que ce n'est pas le nombre, mais nous savons qu'à moins que tu regardes effectivement la qualité de ces personnes, personnes, Dieu, qui, qui ont vraiment le désir de pouvoir vraiment avoir une communion avec toi, que c'est là que tu descends. Et nous sommes de cela, personne, Dieu, tous ensemble rassemblés, avec ces désirs que toi, tu puisses réellement aussi nous aider davantage, afin que nous puissions être conformes à ta volonté. Nous faisons ce que nous pouvons, mais c'est toi qui peux nous aider. Béni soit ton Seigneur encore ce soir, comme nous t'avons ainsi au Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voyons que le verset 9 dit que nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Parce qu'il y en a de ceux qui se retirent. Il y en a de ceux-là qui ont bien commencé, effectivement, d'une certaine manière ou d'une autre, effectivement, avec beaucoup d'engouement, effectivement, ainsi de suite. Et tout au long du chemin, comme vous voyez, effectivement, aussi euh, dans la plupart des temps. et quand on regarde dans les scènes d'écriture, prenons par exemple les enfants d'Israël, vous savez effectivement comment c'est. Vous savez, les départs, l'engouement est toujours là effectivement parce que on voit qu'effectivement que la chose est ici. et on a toujours cette pensée dans les cœurs, dans l'esprit, effectivement, ah, puisqu'on nous dit qu'il revient bientôt, alors avec tout ce qu'on voit effectivement, si je m'accroche davantage, le Seigneur va venir bientôt et, et je partirai effectivement. Et vous savez que dans les scènes d'écriture, même quand on parle effectivement de ce que le Seigneur a fait dans ce temps, les gens ont eu à pouvoir vraiment se donner, et dans la pensée, pour eux, effectivement, que le Seigneur revient bientôt, et puis moi, je suis sûr et certain que comme je suis tenu dans les choses de Dieu, effectivement aussi, là, je veux partir en réalité. Et ils ont vu qu'un an est passé, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Alors, les gens qui avaient cette flamme d'être de départ. Nous voyons qu'au fur et à mesure que les temps passe, effectivement, que la flamme commence à pouvoir diminuer. Et, et comme la flamme diminue, effectivement, ils ont commencé dans l'esprit. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici dans Galate, au chapitre 1. Je suppose que cela, nous pouvons peut-être voir dans les livres de Galate. Il en fait référence ici, je suppose que c'est ça. Nous allons donc trouver Galate. Voilà. Voici donc le chapitre 3, je pense que c'est la que chapitre 3 Le chapitre 3, verset 1, il dit Oh, vous y êtes, Amen. Oui, Galate le chapitre 3, verset 1, dit Oh Galates, dépourvu de, de sens, qui vous a donc fasciné, vous aux yeux de qui, Jésus Christ a été peint comme crucifié. Oui. Oui. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous par les œuvres de la loi que vous avez reçues l'esprit ou par la prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, ça peut avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Avez vous en souffert en vain Si toutefois c'est en vain, ainsi de suite. Alors, il montre effectivement que et, toutes ces personnes-là, même dès le départ, effectivement, il, il avait cet engouement qui était là. Vous voyez qu'en tout cas, ils se sont vraiment donnés vraiment au Seigneur. Mais au fur et à mesure, comme il dit, vous allez finir par la chair. Donc au fur et à mesure que les temps passent, il y a la flamme qui commence à s'éteindre de plus en plus. Ces ailes qu'on avait, effectivement, oh, c'est là que le Seigneur nous dit qu'effectivement, que la, la crainte que ce, ces hommes, donc ce peuple a de moi, c'est une crainte des traditions humaines. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est ça, dans les aïeux, C'est une crainte des traditions humaines. Ce n'est plus, effectivement, la véritable crainte qu'on a des dieux, c'est-à-dire le, le respect, l'engouement, parce qu'on s'est dit que ce Dieu est grand. Dieu est vraiment considérable, effectivement. En fait, on croit, on a cru à ces dieux, parce qu'ils, pour eux, il allait faire quelque chose de tellement extraordinaire dans un laps mais maintenant que ça craigne, ça devient problématique. Et jamais on avait cru, quoi, mais pour ça que vous, vous entendez souvent les gens dire, ah, autour depuis, vous savez comment on avait la flamme. Oui, vous entendez souvent ça. Oui. Oh, si vous, à l'époque où nous étions, oh là là, c'était, tout le monde était, tout le monde était, on voyait partout, on voyait partout, mais, mais pourquoi cette flamme n'est plus là Parce que quand Dieu avait allumé le, le feu, vous vous souvenez pour le surveillé, ces feux ils devaient être maintenus continuellement tous les jours. Mm -hmm. Il ne devaient pas s'éteindre en fait. Ils ne devaient même pas diminuer. Donc, ils devaient être alimentés effectivement ainsi et suite. Donc, parce que lui, c'est Dieu lui-même qui l'avait donc allumé. Et on devait veiller effectivement que, que la flamme y soit en fait. Alors, voyez-vous, c'est la nature de l'homme lorsque il ne réalise pas effectivement c'est à quoi il s'est vraiment engagé et c'est ça le grand problème effectivement et c'est ça qui, qui fait que chaque fois le Seigneur doit toujours revenir pour nous faire pour nous rappeler comme l'apôtre Pierre dit mais aussi longtemps que je je vous rappellerai ces choses c'est pour que nous ne mettons pas à oubli en fait parce que dans, dans les 7 écritures on dit ici dans 2 mais dans, dans, dans, ils veulent en effet ignorer il dit qu effectivement que les choses se sont passées parce que nous, nous ne devons pas ignorer ce que le Seigneur a fait il nous a toujours dit qu'effectivement, que je suis l'éternel, je ne change pas. Donc, dans chaque année, même s'il faut 6000 ans, le Seigneur restera toujours le même. Et ta foi, toi, et l'engouement que toi, tu dois avoir pour Dieu, n'est pas pour quelques années seulement. Non, messieurs Non, messieurs Il faut qu'effectivement, qu qu'au-dedans de toi, dans ton âme, effectivement, tu sois bouillant tout le temps. Pourquoi la flamme de Dieu et l'amour de Dieu dans ton cœur, doit de temps en temps, temps monter, diminuer, diminuer, par exemple, diminuer? Pourquoi ça doit diminuer? Mais c'est parce qu'effectivement que tu ne savais pas pourquoi tu t'accrochais à ces dieux. Non, mon frère, il y en a ça. Parce que ces dieux, d'ailleurs, pouvoir Parce que c'est vrai, on le rappelle, il dit, mais, il dit, mais, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Parce qu'il y en a de ceux qui se retirent. Ah, j'ai attendu. Ah oui, j'ai prié. Ah oui, je fais. Mais je ne vois pas les changements. Je ne vois pas ce que Dieu fait. Mais mon frère et ma soeur, Dieu fait toujours. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. la il se retirent parce qu'ils n'ont pas la foi. Amen. Amen. Amen. Mais toi, tu restes pourquoi Pourquoi tu restes petit Qu'est-ce que ça veut dire avoir foi Mais tu as foi à qui qui Par ce que toi tu vois. Mais tu as foi... La fait que vous puissiez comprendre comment cela s'est fait, effectivement, que la Bible montre que quelqu'un qui a la foi, cette foi doit être comme une foi mentale. vous savez cela, mais comment en fait sa foi s'applique aussi ça peut, ça peut rester ferme à l'endroit de Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose que vous puissiez arriver à pouvoir comprendre pour cela. Parce que, regardez, d'Abraham, on nous a dit une chose. Pour que vous puissiez voir que.. Lui, l'engouement et la flamme à l'endroit de Dieu n'avaient pas diminué. Et pourquoi n'avait-il pas diminué Ah ben oui, c'est parce que, ce que, dit, parce que la, la parole de Dieu nous dit effectivement qu'effectivement, il écrit et, et puis il devait être. Il est considérable. D'abord remarquez très bien, que son corps était usé. Donc effectivement, les éléments lui montraient cela. Parce que nous aussi, pendant exemple, le camp, on dit, mais, ah, j'ai une situation que je voudrais que Dieu arrange, je, vais donner, je prie, je prie, je veux que... Oui, bien sûr. Mais en fait, et quand on ne voit pas réellement la chose s'accomplir, dans les larmes, c'est temps que nous avons déterminé à Dieu. Parce que vous voulez que Dieu l'accomplisse, dans les larmes, c'est temps que vous, vous voulez. Et si ces larmes, ce temps passe, ah, Dieu n'a rien fait. Ah ben oui. C'est ça, en fait, notre façon. C'est-à-dire que... Nous ne nous rendons pas compte, frères et sœurs. C'est vrai, c'est douloureux. Parce que vous ne savez pas à quoi vous êtes engagé. C'est une grâce extraordinaire que Dieu vous ait appelé pour que vous puissiez marcher avec lui. Parce que toi, tu imposes à Dieu de quelle manière c'est Dieu doit agir avec toi. Tu donnes des conditions, sans te rendre compte de ce que tu donnes des conditions. Ça doit être comme ça, c'est comme ça. Alors j'attends maintenant, ah j'étais tes Seigneur parce que tu fais ce que tu veux. Mais en fait, pas, il ne fait pas ce qu'il veut, il doit faire ce que toi tu veux. De la manière dont tu veux, la limite dans laquelle toi tu veux que tu le fasses. Si jusque-là Dieu ne l'a pas fait, alors bon. J'aime bien des soeurs qui sont... Yes. Je bénis Dieu parce que souvent quand le Seigneur nous parle comme ça, on dit ah... Ce monsieur, il s'excite, il dit, vous savez, nous avons notre, notre, notre, notre jeune ici, que Dieu a ici, Isaac. Il est là, je pense. C'est un enfant particulier. Vous savez, Isaac, il, il m'écrit, j'étais touché C'était très tard, la nuit, je crois que c'était la réunion de mardi, je pense. Il dit, mais le Seigneur m'aime. Il est là, c'est vrai, non Il dit, je peux, hein? Et Dieu te bénisse. dit. Et c'est pourquoi il dit, le Seigneur m'aime. Il dit, il t'aime vraiment. Parce que quand même, il te connaît. Pourquoi oui. Vous avez donné un exemple ici. J'étais ici, comme Isaac. Oui, oui, oui. Et c'était oui. exactement la même chose. Amen. Il dit, mais c'est extraordinaire parce que au mois d'avril, on m'avait invité pour aller. Il est là, je Et Dieu te met les choses. Il dit, Dieu même, c'est pas possible. Il a cité mon nom. Et puis, il a dit exactement la chose. Et effectivement, c'était aussi comme c'était dit. Et à l'endroit où on m'a invité, je y aller. Il dit le même nuit ici, quand je suis je ne veux plus, je ne veux plus, je veux plus. Je veux plus. C'est vrai, n'est-ce pas Amen. Non, Dieu, c'est dit Dieu te connaît. C'est extraordinaire. Amen. Même ton nom. Amen. Et puis, ce que tu avais fait. <rire> il, il, il dit, j'étais vraiment mais Oui, c'est la vérité. il est là. Mais j'ai dit, il m'a écrit, votre amour, il est là. C'est vrai, n'est-ce pas oui. voilà. Parfois, vous êtes là, il dit, il dit, non, Dieu parle à toi. Amen. Amen. Oui, enfin. Nous ne sommes pas ici dans une association. Nous, non, non, non. nous sommes dans un lieu où nous avons prié Seigneur. Tu nous parles. Parle-nous parce que j'ai si une situation. Montre-nous comment on doit faire. Ne soyez pas distraits, ne venez pas pour nous. Vite, vite, vite. Bon, de toute façon, je m'arrête. Vite, vite, vite, on rentre effectivement. Mais Dieu a son peuple. Ses enfants, parce que son fils, il allait quand même aller dans un mauvais endroit. Et Dieu ne voyait pas, c'est Dieu qui lui a donné ses dons. Et veille, ce sont pour, il veille sur son don il veille sur cela. Alors que quand les gens disaient, viens, viens, viens, viens. Il avait dit, oh, j'y vais à vite Mais il a tellement stop, il dit Ah, Seigneur, c'est que tu me connais, tu m'aimes. Que cela soit ainsi aussi pour toi. Alors, Abraham, Abraham, Abraham qui aimait tellement Dieu. Et ce qui est vraiment particulier, c'est que la manière dont Abraham a commencé avec Dieu, il en savait la portée, effectivement, comment Dieu allait arriver à pouvoir. Parce que Dieu lui a dit, je te béni. Je bénirai ce qui te bénirai. Et je vous dirai ce qui te bénirai. Toutes les familles de la terre sont bénies en toi. Donc il savait très bien quelle est la responsabilité qui est posée sur ses épaules. Les... C'était qui hein mm -hmm. Donc c'était pas un monsieur qui sortait pour l'aventure non, je vais me crocher à Dieu pour que dans le blâme se tendre. Dans ce être dans deux ans, que Dieu fasse quelque chose comme ça, il va faire, il va faire, il va faire. Non, Abraham sortit et il met simplement se laisser entre les mains de ses dieux. Parce que d'abord, on nous a prouvé cela. Parce que quand il a dit que je m'en vais sans postérité, qu'est-ce que Dieu lui a dit Viens Abraham, regarde les étoiles du ciel, compte les étoiles. Humainement, nous allons nous de soi, parler ici. Mais réfléchissez bien, qu'est-ce qu'on a dit Abraham et confiance à l'éternel donc il, il disait qu'en fait, il si il m'a montré, ce qu'il est capable donc euh, que ça soit n'importe comment, je sais très bien que s'il si a dit donc cela, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne croit pas que son corps était déjà usé c'est lui montrer complètement effectivement, parce que oui, bien sûr parce que Dieu il est bon frère. c'est malheureux de voir les gens qui n'aiment pas Dieu c'est malheureux de voir, mais c'est vrai, ce ne sont pas nos maladies qui vont nous sauver, mais Dieu, qu'est-ce que c'est que même si, c'est pas ça le problème, mon problème moi, c'est que je l'aime, que... ah oui, monsieur, madame, oui, oui, oui. je lui reste attaché, bien sûr, monsieur, même si la mort frappe, on sait qu'on n'a pas de problème, parce qu'il a résolu notre problème, ah, ben. Pourquoi je vais me fatiguer de Dieu, mon frère Pourquoi je vais me faire non, parce que je n'ai pas réussi. Non, non, non, non. Si je n'ai pas, je réussirai. Alléluia. Parce que mon amour pour Dieu, c'est limite pas la réussite. Non. Non. Oh, merci Mon amour pour Dieu pour ce qu'il est pour moi. Alléluia. Il est mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia. J'ai aussi un Dieu. Est-ce que vous comprenez Parce bah, que j'étais sans doute sans foi sans Dieu. Mais maintenant, j'ai un Dieu. Il est le mien. Oui, monsieur, oui, madame. Amen. Je ne peux pas. Avec, avec quoi Avec qui comparerai je C'est Dieu. Amen. Même si j'ai des hauts et des bas. Je suis dans les hauts, je suis avec. Amen. Dans les bas. <rire> Et Dieu te c'est vrai cela. Hein? Je crois que notre soeur Élise a chanté, ou bien notre soeur, des Dieu dans la vallée, hein, de la montagne. N'est-ce pas? Amen, ah, Il nous chantera ça tout à l'heure. C'est en anglais. Non? Je crois que même il avait terminé ce moment-là. Je ne sais plus. Il est toujours le même parce qu'on dit mais quand on est à la montagne, Là tout va bien. Et quand on descend dans la vallée, ça commence à me Mais à la montagne, tout va bien. Dans la vallée, tout va bien. L'Éternel est mon père Amen. Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Je Même quand je ne pas encore appelé. Quand Quand je ne l'ai pas Amen. je ne l'ai pas ne l'ai pas appelé, Quand pour la grâce que tu nous as accordé encore en ce jour de pouvoir être dans ta maison. Oh, nous prenons vraiment plaisir à pouvoir nous accrocher à toi. Nous savons que peu nous importe dans notre marche, nous ne nous pradissons. Oh Dieu, aussi longtemps que tu es avec nous, que toi, tu es avec nous, que nous sommes là, à être conduits par toi, persian, c'est aussi notre allégresse, notre joie. Béni soit ton Seigneur encore pour ton amour. Béni soit ton Seigneur encore pour ta bonté, pour cette grâce que tu ne cesses de pouvoir manifester à notre endroit. Ce peuple est à toi, mon béni, mon Dieu. Nous sommes de ceux-là qui ont la foi, qui s'approchent à toi. Peu importe les puissants, Père Timissant et ce mon bénémoine, Nous pouvons voir comment Abraham était Père Timisson Dieu. Il avait une pleine conviction. Seigneur, c'est comme tu vraiment aimé, mon bénémoine, Père Dieu. Aide-nous aussi comme cela, mon Père Parce qu'il y a des hommes qui t'ont vraiment aimé malgré les difficultés, malgré les distances, malgré les bénédictions, oh Dieu, les années, jamais leur cœur s'est attaché à toi, béni, mon patrimoine. Il toujours enflammé de ton amour à toi, bénémoine Patrice. Parce qu'ils savaient que tu es capable de voir accomplir la chose, mon bénémoine, Patrice. Sois béni encore ce soir. Merci pour ce moment. Merci encore pour ce temps. Merci encore pour ce peuple qui est à toi. Quand celui qui est ici, qui est aussi en, en connexion, différents endroits, différents pays, mon béni, mon père oh Dieu. Il soit donc béni et fortifié, mon roi, car nous t'avons ainsi prié, te remercions oh, pour ce temps que tu as à venir encore ce soir, d'aboutir à merci pour la gloire et au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Au nom, oh, tu peux venir. Louise, euh, tu peux venir. Et tu connais quand même cette <coughs> yeah, antenne. Yeah. Et tu pourras aussi l'avoir aussi en français, si possible. Ok. Net, mais... okay. Euh, et, nous avons quand même notre soeur. Hein. Louise, elle est là ou pas oh. But Mary is oui. oui, Mary can traduire but you can Mary, give ah, the oui, <rire> <coughs> <coughs> Life is easy when you're up on the mountain. You've got peace of mind Like you've never